Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis, petit jeu des 7 familles dans la famille foutage de gueule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 d'excuses des amis pour ne pas être sur le discord les amis donc on a reçu un énième mail de lilith sur l'entretien avec les développeurs questions réponses tiens au passage regardez juste avant qu'on commence pour ceux qui regarde bien le début de la vidéo, un petit code VIP va tomber, je dois en avoir un là, Bah ben voilà, exclusif sur VIP, on est passé sur l'onglet 2YJRBJRTGP, le premier qui l'a vu et qui l'a noté, il est pour lui, je ne l'ai pas encore rentré, donc c'est cadeau pour le plus rapide d'entre vous. Donc repassons sur l'entretien avec les développeurs, hein, ce magnifique what the fuck que nous offre Lilith encore une fois, écoutez et vous allez voir on va se régaler. Suite à la sortie d'une grande quantité de nouveaux contenus, là déjà les mecs ils se gargarisent, autant il y a eu une grande quantité de mails de Lilith hein, ces dernières semaines, mais une grande quantité de nouveaux contenus, faut pas s'enflammer non plus les développeurs ont reçu beaucoup de questions et de suggestions. Nous allons répondre aux questions les plus fréquentes dans nos communautés. Alors, je ne sais pas de quelle communauté il s'agit, mais en tout cas, pas celle que je fréquente et où je lis pas mal de questions, puisqu'il n'y en a aucune dedans. Et parler de nos projets de développement. Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du nouveau contenu. Par le biais de nos communautés nous tiendrons compte de tous les avis et nous apporterons des explications supplémentaires. Et puis si nous ne sommes pas d'accord, nous vous bannirons. N'oubliez pas hein, de vous rajouter cette petite partie là. Question, alors là, rappelez-vous, hein, les mecs se font les questions eux-mêmes hein, donc facile de répondre, on se croira en politique hein, les mecs se font les questions entre eux et tout le monde est content, c'est l'école des fans je voudrais en savoir plus sur les ajustements de l'équilibrage des compétences de toute 6 3 dont il était question dans l'annonce des ajustements de ce commandant cela aura-t-il un effet sur les bonus du musée La réponse nous sommes désolés de ne pas avoir donné des explications plus claires dans l'annonce, là, là, pardon on a été méchant, les ajustements de l'équilibrage seront sans effet sur les bonus de Toutmose 6-3 au musée évidemment ça sera sans effet puisque on a nerfé totalement le commandant parce qu'il était trop bien pour un commandant aussi simple à obtenir il ne concerne que la compétence redoutable es baisse de toute 6 3. Voici le détail avant, après l'utilisation, après utilisation d'une compétence active, les troupes infligent 30 de dégâts d'attaque normale en plus pendant 3 secondes peut se déclencher toutes les 8 secondes. Maintenant, les archers subissent. Oh là, là vrai quand je le lis, ça devient tellement éclaté. Les archers subissent 5 de dégâts en moins de la part des unités d'infanterie après utilisation d'une compétence active, les troupes infligent 30 de d'attaque normale en plus pendant 3 secondes peut se déclencher une fois toutes les 8 secondes. La nuance elle peut paraître subtile, avant après utilisation d'une compétence active les troupes infligent 30% de dégâts mais là c'est les archers subissent 50% de dégâts en plus après utilisation d'une compétence active les troupes infligent 30% de dégâts d'attaque normale en plus durant 3 secondes. Vous allez me dire sur le papier on est gagnant et eh bien moi j'attends de voir les tests encore une fois parce que c'est comme d'habitude, vous allez le voir, avec l'élite il y a toujours des régalades là-dessus. On va bien voir hein, ce que ça va donner et ils nous diront « Ah oui, mais vous avez mal compris, c'est le développeur qui voulait dire blablabla, bla bla. typiquement qu'il nerfe ça qu'aux archers, etc. » On va vite être fixé. Question suivante, « Les commandants de saison de conquête étant disponibles en saison 3, les gouverneurs en saison de conquête peuvent migrer directement en saison 3. » Là, c'est une affirmation. C'est injuste pour les gouverneurs locaux. Encore une fois, Lilith, Kevin, Kevina... Je vous invite à apprendre le français, une question à un point d'interrogation. Euh, là, il n'y a pas de question, ce n'est pas une question, c'est une observation ou même c'est un avis. Donc il ne s'agit pas d'une question-réponse avec les développeurs. Nous avons conscience de ce problème. Là, c'est la réponse de Lilith, en hein. grand sage. Sensei Lilith nous répond avoir conscience du problème. La différence entre les gouverneurs immigrés et les gouverneurs locaux est apparente quand les commandants, est apparente, ouais, quand les commandants de ces zones conquête deviennent disponibles. En saison 3, afin d'assurer une bonne expérience de jeu aux gouverneurs locaux et de répondre aux besoins d'immigration intersaison, de gouverneurs en saison de conquête, nous allons ajuster la limite d'immigrants intersaison pour les saisons 2 et 3. Nous allons ajuster, vous avez bien lu, nous allons ajuster la limite pour les saisons 2 et 3. Le quota de gouverneurs immigrants passera de 30 à 50 pour les royaumes à saison 2 et de, attention, de 30 à 0. Pour les royaumes de saison 3. Celle-là, elle est magnifique. On croirait que c'est une faute de, de typo. Et de 30 à 0 pour les royaumes de saison 3. Là donc, c'est fini, hein 30 à 0. Les ajustements de la possibilité d'utiliser les commandants de saison 3 et la disponibilité des commandants de saison de conquête sont conformes aux récents ajustements du matchmaking pour les royaumes qui entrent en saison de conquête pour la première fois. Bla bla, bla et aux ajustements de l'immigration de la saison de conquête. Donc les mecs là, ils ne veulent surtout pas reconnaître hein, qu'ils ont euh, fait... Chose qui rend le jeu un petit peu inéquitable. Ils disent « c'est conforme à ce qu'on a fait, c'est conforme pour vous mettre des carottes ». Cette mesure vise à donner au royaume et au gouverneur suffisamment de temps pour se développer avant d'entrer en saison de conquête et à les aider à effectuer la transition en douceur. À l'avenir, nous continuerons à accorder une grande importance à l'équilibre de l'environnement de jeu. N'hésitez pas à donner votre avis. Ben, mon avis, il est que c'est, encore une fois, une nouvelle carotte pour brider euh, les immigrations, puisque beaucoup de joueurs ont, préfèrent migrer sur des royaumes plus jeunes pour justement upgrader le côtes et notamment les free-players. Hein. Les méga-baleines, ils s'en foutent hein, de migrer, ils mettent des coups de carte bleue et ils ont tout au max. Ça pénalise, encore une fois, ceux qui dépensent le moins dans le jeu. Voilà mon avis, hein. mais Lilith hein, est là pour faire du cash. Question suivante, est-ce que c'est une question une observation Ouh. Ça a l'air d'être une observation. Hein. Les attributs de l'équipement commandement sont trop faibles et ne donnent pas les avantages suffisants pour un seul type d'unité. Encore une fois, c'est une observation et c'est un jugement personnel de la personne qui a émis l'avis. Donc, ils nous font part de jugement personnel d'un joueur, en l'occurrence, même si ça, je l'ai jamais vu. Réponse. Pour enrichir l'expérience de jeu des gouverneurs, nous souhaitons qu'ils puissent développer de l'équipement spécialisé pour des types d'unités spécifiques plutôt que d'utiliser un équipement universel partagé par tous les types d'unités. Pas de réponse pour le moment, mais normal, il n'y a pas de question. L'équipement commandement est conçu pour venir compléter les bonus que les commandants commandement fournissent aux troupes mixtes. Ce n'est pas un type d'équipement passe-partout qui sert à tous les commandants ou tous les types d'unités. Regardons quand même l'observation. Les attributs de l'équipement commandement sont trop faibles et ne donnent pas, avantages, et ne donnent pas des avantages suffisants pour un seul type d'unité. Et là, ils répondent que ce n'est pas un type d'équipement passe-partout et qui sert à tous les commandants ou type... Non, ce n'est pas un commandant passe-partout qui va servir à tous les commandants ou tout type d'unité. Eh bien, écoutez, ils ne les répondent pas du tout à l'interrogation. Bien au contraire, hein. ils vont dans le sens de l'interrogation, puisque l'interrogation, la... enfin, l'observation, est de dire que les bonus ne sont pas assez puissants, tout simplement. Donc, euh, ils ont juste à les augmenter ou à nous donner une vraie justification plutôt qu'à nous écrire n'importe quoi. Alors, je sais pas si c'est la traduction qui a éclaté, ma compréhension qui l'est, ou les deux. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Hein. Mais là, encore une fois, ils cherchent juste à nous enfumer nous carottes. Pour le moment, c'est que de la carotte, hein, la question. Réponse. Est-ce que Lilith va nous faire un trick sans faute de carottage Question suivante, qui est encore une observation et ils enchaînent bien. Les batailles RCR, royaume contre royaume, PVP, KVK, comme on veut, ne sont pas équilibrées en raison de la différence considérable de nombre de gouverneurs actifs d'un royaume à l'autre Observation, pas de question. Merci pour vos commentaires. En général, hein, ça veut dire une carotte quand ça commence euh, par, euh, par cette phrase-là chez Lilith. Nous sommes conscients de ce problème. Au fil du temps, l'écart entre les royaumes de gouverneurs actifs dans les royaumes du jeu s'est creusé. Là encore une fois, il ne parle pas de. Vous voyez, hein, c'est bien tourné la sémantique. Hein. Il ne parle pas euh, de gouverneurs inactifs, hein. il parle de, roi... de gouverneurs actifs, pour rester positifs. Certains royaumes, ben, d'un autre côté, quand on fait des coms comme quand on dit oui, on a 100 millions de gouverneurs, si on parle des gouverneurs inactifs, hein, on se tire une balle dans la jambe. Certains royaumes ont des populations qui dépassent les valeurs normales. On aimerait bien savoir ce que c'est, ces valeurs normales, ce qui entraîne une série de problèmes tels qu'un déséquilibre de la puissance des royaumes dans les batailles RCR et une une difficulté à trouver des adversaires pour les royaumes ayant une population très élevée. Par bah, exemple le 1254, le 1093 pour en citer que deux, ou le 1365 et qu'on en cite trois comme ça. Parallèlement, certains royaumes souffrent d'une un, grave pénurie de joueurs actifs. Ouais, c'est pour ça qu'on brille l'immigration, hein, c'est super. Ce qui fait qu'il leur est difficile de rassembler suffisamment de gouverneurs actifs pour des modes de combat de PVP. Nous, nous cherchons activement des solutions concrètes à ce problème. Bah, c'est simple la solution. Hein. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent À l'avenir, nous allons procéder à une série d'ajustements visant notamment à limiter le nombre d'inscriptions en RCR pour un seul royaume et à, et à regrouper les royaumes peu peuplés sur un même serveur. Nous vous invitons à nous donner votre avis sur la question et nous tiendrons compte de vos suggestions pour élaborer les ajustements finaux. Non mais là, ils prennent le problème à l'envers, encore une fois. Hein. Il faut différencier quand on a... 1000 joueurs actifs et qui sont prêts à combattre et 1000 farmers et donc si pour eux un joueur actif vaut un joueur actif ils vont regrouper des joueurs de farmers et ça va être n'importe quoi franchement il faut vraiment qu'ils prennent beaucoup plus de critères en considération qu'ils ne le font actuellement. Et il faut repenser, il faut totalement interdire l'immigration sur un certain cap de royaume. Et je ne parle pas d'impérium ou non-impérium. On ne parle pas de puissance. Dès qu'un joueur a plus... Dès qu'un royaume a plus de X nombre de comptes actifs sur 30 jours, eh bien, on désactive totalement, en plus du calcul de la puissance. Hein. L'immigration, comme ça, tous les, jou tous les royaumes avec beaucoup de joueurs actifs, hein, même si les mecs font des pauses pendant une semaine, eh bien, on fait une fenêtre glissante sur un mois, comme ça, on est tranquille. Et on ouvre en free for all toutes les migrations, et sans passeport, et là Lilith perdrait de l'argent, sans passeport sur tous les autres royaumes, hein, et vous allez voir qu'au bout d'un mois, on va avoir rééquilibré partout et on sera débarrassé c'est mon avis n'hésitez pas à me dire en commentaire le vôtre mais à mon avis ils feront jamais ça parce que là ils perdraient de l'argent enfin ils perdraient de l'argent non ils n'en gagneraient pas avec les passeports qui a une manne financière de ouf hein, les passeports pour migrer le mec qui a eu l'idée de faire ça et c'est un génie hein, chez Lilith suite au lancement du tombeau d'Osiris sable en furie et à l'annonce de la nouvelle saison de la ligue Osiris un grand nombre d'entre vous tu vois, mais ça ce que c'est un grand nombre hein, d'entre vous, parce que quand on voit des fabuleuses récompenses, c'est des récompenses totalement éclatées, nous ont posé des questions sur ces deux événements. Ils ont posé des questions ou ils ont fait des observations, euh, les gars, ça va être encore des observations éclatées. Nous y répondrons ci-dessous. De... Question 1, il n'y a pas assez de place de pionnier dans le tombeau d'Osiris Sable en furie, je ne peux pas m'inscrire. C'est pas une question. Euh, merci de votre et super quoi, laisse tomber quoi le, le truc qui nous remonte. Merci de votre retour, vous êtes nombreux à vous être inscrits pour le tombeau d'Osiris Sable en furie depuis son lancement et nous avons décidé d'ouvrir plus de créneaux d'inscription en raison de ce succès considérable. Tu réponds toujours pas à l'observation. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un événement de pionnier, il pourra y avoir des problèmes techniques ou des défauts de conception. De bah, toute façon, même quand c'est pas pionnier, on en a. Il hein. n'y a qu'à se rappeler marge des âges. Pour empêcher que ces problèmes n'aient un impact négatif à grande échelle, donc euh, ils sont d'accord pour que ça ait un impact négatif, mais pas à grande échelle, nous sommes obligés de limiter le nombre de participants. Nous nous excusons sincèrement pour tout désagrément que ça pourrait engendrer. Allez, sortez-nous un petit bundle pour pouvoir s'inscrire, voyez Un petit jeton qu'il faut donner, et si on l'achète le bundle à 5 balles, on a le droit de participer à l'event. Ça, on n'en est pas loin. Question 2. C'est une question magnifique, ça faisait longtemps qu'on avait peu de questions. Les nouvelles règles et fonctions du tombeau d'Osiris, sable en furie, agiront-elles dans la nouvelle saison de la Ligue Osiris Magnifique, on a enfin une question. Pour que tous les gouverneurs puissent découvrir des modes de jeu plus variés et plus tactiques, toutes les batailles de cette saison se dérouleront en mode sable en furie. Les bonus de formation d'attirail seront temporairement désactivés sur les champs de bataille du match d'entraînement du tombeau d'Osiris pour aider les gouverneurs à mieux se préparer et à développer des stratégies à l'avance pour les batailles. Cela permettra aussi d'assurer que les matchs d'entraînement reflètent bien le champ de bataille de la Ligue Osiris. Bah ouais Mais si c'est qu'à l'entraînement euh, que c'est désactivé et que pour les combats c'est activé, euh, c'est euh, on va récupérer du déséquilibre. Hein. Question 3, les bonus d'attirail, et encore une question, hein, magnifique, ils ont compris comment fonctionnait le français. Les bonus d'attirail et de formation agiront-ils dans cette saison de la Ligue Osiris? Les bonus d'attirail et de formation seront temporairement activés dans cette saison. Bon, bah, ça répond à mon observation d'avant. Donc c'est pas que qu'en match d'entraînement, bande de ouf. Vous auriez dû l'écrire bien distinctement. Ça éviterait que si on s'arrête dans la lecture, on se fasse carotte sur la réponse. Question 4. Quand la Ligue Osiris, quand, quand Osiris va-t-elle commencer La nouvelle saison de la Ligue Osiris commencera fin mai. Le temps de finir, de débugger hein, évidemment, le, le tombeau avec le, le nouveau système. Là, ils, ils ont totalement raison. Euh, on a fini. On a fini les questions. Cet entretien avec les développeurs touche à sa fin. Si vous avez d'autres suggestions concernant les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire part de la communauté. Bla bla bla. Bon, au final, qu'est-ce qu'on apprend dans ce euh, ce dev feedback pas grand chose, ils vont nous mettre une nouvelle carotte sur l'immigration ils sont conscients du problème euh, de surpopulation bref, ils nous apprennent rien sauf qu'ils nous mettent des belles carottes et puis ils nous remercient hein, de, euh, de nos questions avant de se quitter les amis regardons, puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo il y aura probablement un très très gros choc en cours je vous en parle depuis plusieurs jours sur le siège d'Orléans C1, 18, 13. On a l'ouverture des portes. Lorsque vous verrez cette vidéo, les portes auront de niveau 4 hein, rond ouvert depuis... Ah, elles jouent dans 4 heures, 14 minutes et 5 secondes. Du coup, vous verrez cette vidéo. Elles auront ouvert depuis une heure à peu près. Donc on ne sera pas encore sur le plus gros du fight. Hein. Et je vous invite à aller, alors on en parlera dès lundi, je vous invite à aller en région Champagne pour voir justement ce qui se passe. Normalement, si le 1846 décide de sortir, ils n'ont pas l'air hein, si on regarde, mais s'ils si décident de sortir sur ce côté-là. Eh bien on aura un méga fight entre le 1254 et le 1846. c'est ce qu'il va falloir suivre, on en saura plus, il faut laisser hein, s'écouler le week-end, mais du fight de ouf durant le week-end, peut-être en Champagne, peut-être dans les autres régions, mais en tout cas la plus chaude si le 1846 sort, hein, ça sera évidemment en Champagne.